Salut, moi c'est Eva, enchantée et ravie de te rencontrer. Bienvenue dans mon journal, bienvenue dans mon diary que j'ai décidé de mettre sous forme de vidéo et aujourd'hui on est le 12 janvier 2023 et j'ai enfin le courage de tourner cette première vidéo. Donc comme toute histoire a un début et que le mien a plutôt commencé il y a déjà 18 ans, je me dois de vous faire un petit prologue. On va commencer par m'écrire l'ancien l'enseignement. Alors si je devais dire trois mots, je dirais calme, discrète et timide. À vrai dire, très timide. Je pense que certains se reconnaîtront en moi, mais j'étais du style à pas lever la main quand j'avais la bonne réponse, par peur de me tromper, à jamais oser dire ce que je pensais vraiment et à faire en sorte que je sois jamais, jamais remarquée. En vrai, c'est un mode de vie qui me convenait plutôt bien. C'était devenu ma zone de confort. Même si ça m'empêchait de faire des choses que j'avais vraiment envie de faire, parce que j'osais pas. Ou alors, même si rater raté plein d'opportunités. Et tout ça par peur. Ouais, la peur. Mais comme la vie est là pour nous apprendre des leçons, depuis 2019 jusqu'à 2020, j'ai perdu certains de mes proches. Et, et ça a été, à vrai dire, un choc pour moi. Un choc, je dirais, positif. Vous savez, ce genre de choc qui te pousse à te remettre en question qui te poussent à te demander qui t'as vraiment envie d'être, ce que t'as vraiment envie de faire dans la vie. Parce que tu te rends compte qu'aucun aucun ne sait quand est-ce qu'il va mourir ou comment il va mourir. Même s'il si existe malheureusement des gens qui le savent. Et à partir de là, ce que j'ai ressenti, c'est du regret. De me dire qu'ils ne pas assister à mes Je ne pourrais pas aller voir sourire, m'applaudir, me féliciter. Et ça me peu à me questionner si vraiment cette zone de confort qui m'empêchait de prendre les opportunités qui venaient de faire ce que j'avais envie de faire, d'oser. De me demander si vraiment me servait quelque chose. De me demander si vraiment j'avais envie de me laisser quitter toute ma vie par la peur. Par la peur de ce que les gens penseront, par la peur de ce que les gens diront. Jusqu'à quand Je me suis rendu compte que j'avais pas du temps envie d'arriver à un moment de ma vie où je me dirais si j'avais fait ça, ou si j'avais osé. Et au final, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Alors j'ai décidé de le faire maintenant d'agir maintenant et d'être la meilleure version de moi-même, de faire toutes les choses que je pourrais faire tant que je suis en vie, tant que j'ai les capacités de le faire. Et ça commence ici par cette journal. Comme je vous le disais, 2021 a été une année assez chamboulante et 2022, je dirais une année de préparation, une année de préparation mois 2023. Je pense que si n'avais pas grandi comme j'ai grandi en 2022, j'aurais jamais commencé cette année du en 2023. Si je pouvais vous décrire 2022, elle est événements, riche en événements, événement, mais c'est encore assez chamboulée 2021 pour pouvoir totalement profiter de ces événements. Et si je vous fais un petit récap de 2022 On commence par le mois de mars. Le 9 mars, j'ai enfin eu mes 18 ans. J'étais si impatient d'être majeure, mais en vérité, ça ne change pas grand-chose. J'ai fêté mon anniversaire pour la deuxième fois de ma vie avec mes copines, quelques jours plus tard. Et je ne dis pas souvent, mais... Je suis vraiment reconnaissante pour mes amis A vrai dire, je les considère comme mes sœurs Et si vous passez par là les filles, sachez que vous aimez Et surtout reconnaissante de leur cadeaux Surtout le piano Parce que ça m'a vraiment touchée de savoir qu'elles étaient très attentives à tout ce que je disais Je disais souvent que je voulais un piano mais c'était plutôt sous forme de blague Ensuite viennent les mois de mai, avril et juin Oui oui, on va les fusionner parce que ces trois mois n'étaient rien d'autre que du stress, des examens, de la révision, des oraux, des concours et encore du stress. Mais je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai obtenu mon bac, j'ai pu réussir mon concours et rentrer dans l'école que je voulais pour les études supérieures. Puis bien, enfin, le moment tant attendu de l'année de tous les étudiants du monde. Les vacances d'été. Mais bon, j'avais aucun plan. Alors j'ai décidé de travailler. Mais j'ai fait l'erreur de me prendre à la dernière minute. Alors pendant un mois, j'ai galéré à chercher un job d'été. Grâce à une de mes amies, j'ai pu en trouver un pour le mois d'août. Alors au mois d'août, j'ai enfin obtenu mon code de la route. C'est que le début, mais c'est déjà une partie. J'ai ensuite passé mon mois d'août à travailler avec des collègues incroyables. Vient enfin en septembre. Enfin la rentrée. Le premier pas dans les études supérieures. Je considère ça comme le début du chapitre 1 en vrai. Pas seulement 2023. J'ai pu passer tranquillement à ma rentrée et rencontrer des nouveaux amis. Eux aussi, tous incroyables. Je pense que vous allez les rencontrer aussi à travers ce journal. On peut faire enfin une moment présent. C'est la fin de ce petit prologue et je tenais à vous dire que à travers ce journal, j'espère être une motivation pour certains, donner le courage, donner la force de dépasser vos peurs comme moi j'essaierai de me battre pour dépasser les miennes. Qu'on puisse se motiver mutuellement à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. J'espère aussi que ce journal sera votre safe place. Que quand vous n'allez pas bien, vous puissiez vous sentir mieux ou même quand vous allez bien. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci d'exister. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et. Et je vous envoie du love. C'est du love.